Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous parle de l'envers du école des salles de cinéma, celui que les gens n'ont pas tendance à voir et parfois tant mieux pour eux, parfois dommage parce qu'on loupe des sacrées petites anecdotes et des jolies petites surprises. Et aujourd'hui je parlais d'un truc qui est la hantise par excellence de toute personne bossant dans un cinéma et notamment dans un gros multiplex. Le pop-corn et la confiserie. Euh, Dieu sait que depuis maintenant quelques temps, heureusement, les salles de cinéma ont commencé à envoyer dans les différentes exploitations des petits jingles pour inciter les gens justement à bien faire en sorte que les salles de cinéma soient propres. Bon, c'est un peu paradoxal parce que ce genre de jingle a commencé à arriver au moment où, comme par hasard, on avait des annonces du gouvernement qui nous disaient qu'on n'avait plus le droit de vendre de confiserie. C'est un peu rigolo. Il y avait quelques salles de cinéma qui faisaient ça avant, mais finalement c'était assez limité. Et ouais, depuis bizarrement cette annonce, eh ben, on met plein de messages comme quoi il faut faire attention à la propreté des salles et penser aux gens qui passent derrière. Alors c'est une bonne chose, hein, mais il fallait faire ça il y a un bon petit moment déjà. Mais du coup, l'anecdote dont je vais vous parler s'est passée durant ce qu'on appelle, dans le cinéma où je bosse, la grande journée des enfants. En gros, c'est une journée qui est dédiée aux enfants, généralement le dimanche ou pendant toute la journée, à peu près de 11h le matin jusqu'à 18h le soir. On leur diffuse des films et on fait des petites animations pour faire en sorte que ça soit vraiment une journée qui leur soit dédiée et que, bon, on va pas se voir la face aussi, ça rameute quand même du public pendant des périodes où de temps en temps, il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Donc du coup, on se retrouve sur ces grosses journées à avoir facilement 300 personnes. Quand c'est pas 500, c'est déjà arrivé qu'on ait des grandes journées des enfants où honnêtement, on se retrouve avec plus de 500 personnes dans une salle et où on prie. On prie parce que ces journées-là, ce sont des journées où on offre le pop-corn, on offre les boissons, on offre des cadeaux. Donc littéralement, on tend les bras aux gens pour qu'ils salissent les salles. Et on pourrait se dire, allez, ça va pas être la catastrophe, ça va le faire. Sauf que c'est oublié que c'est des enfants les trois quarts. Et que parfois, pour un adulte, il y a deux, trois enfants. Donc ça veut dire que les trois quarts de la salle peuvent potentiellement être euh, bien, bien, bien amochés. Et je vais pas vous mentir, il y en a une qui me revient tout de suite en tête. C'était l'année où il y a les Indestructibles 2 qui sont sortis et où on a fait une avant-première. Fastoche deux mois avant la sortie du film. voire même peut-être trois mois avant la sortie du film. Ce qui est monstrueux pour un Disney et encore plus pour un Pixar. Surtout quand on sait qu'encore plus aujourd'hui, les Pixar ils sortent directement sur Disney+. Donc c'est la grande blague. Mais... C'était vraiment impressionnant. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Là, on avait plus de 300 personnes ce jour-là. Et on leur avait tous donné du pop-corn quasiment. Même les adultes, quand vu que leurs enfants ils avaient un petit pop-corn offert, et ben, eux, ils achetaient un pop-corn. Je vous dis pas la fin de séance. Euh, comment dire La fin de séance, on a mis plus d'une demi-heure à nettoyer la salle. Une demi-heure, c'est beaucoup de temps. C'est vraiment beaucoup de temps. Une demi-heure, c'est énorme pour nettoyer une salle. Normalement, une salle, si tu as le chrono en main et que tu te débrouilles bien, en 5 minutes, elle est nettoyée. En 10, si vraiment c'est la galère et qu'il y a beaucoup de pop-corn partout. Mais là, une demi-heure à deux pour nettoyer une salle de 300 personnes, une catastrophe du pop-corn écrasée partout dans les rangs, des paquets de bonbons qui avaient été déchirés, qui, étaient, qui avaient été jetés dans tous les sens. Vu qu'il y a des enfants et que c'est difficile de garder un enfant statique pendant un film de quasiment deux heures, comme c'était le cas avec les Indestructibles, ils avaient couru. Donc ça veut dire que le pop-corn qui était par terre, <rire> il était piétiné. Donc parfois même incrusté dans le sol, avec des bonnes grosses traces en plus de gras derrière. Enfin vraiment, ce ne fut pas un plaisir. Et je pense que mon collègue qui était là avec moi ce jour-là peut vous le dire aussi, ça n'était pas un plaisir. On a commencé à nettoyer, c'était pendant le générique, parce que derrière, on avait une séance qui ne tardait pas derrière, qui était pile poil une demi-heure derrière, donc ça faisait très peu de temps. Et quand je vous dis du coup qu'on a mis une demi-heure à nettoyer, ça veut dire que techniquement, on a rendu la salle tout pile poil pour la séance juste après. Ça veut dire qu'il y avait plein de gens qui patientaient en bas, et en plus je crois que c'était un gros film qui était juste derrière, mais qui patientaient en bas du coup pour l'autre film, et nous on ne pouvait pas les faire monter, parce que si on les avait fait monter, ils auraient marché dans le popcorn et dans les papiers de bonbons dégueulasses. Donc, vraiment, dans ce genre de moment-là, on ne sait pas quoi faire. Et puis on ne peut pas se dire que euh, c'est la faute des clients, c'est vraiment des gros dégueulasses, c'est un peu compliqué, parce que vu que les trois quarts c'est des enfants, voilà. Ok, il y a les adultes à côté, mais les adultes ne peuvent pas non plus euh, rattraper absolument toutes les bêtises que font leurs gamins. Du coup, ce genre de séance, on peut comprendre. Par contre, quand ce sont des gamins de 15 à 20 ans qui regardent un gros blockbuster et qui mettent leur popcorn par terre, là, c'est difficilement pardonnable. Mais c'est une autre histoire, c'est une autre anecdote et on aura l'occasion d'en parler. J'espère que celle-ci vous aura plu et comme d'habitude, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.